journal, j'apprends avec consternation que la nicotine posséderait des vertus préventives contre le coronavirus. » sont complètement baisés les gars, complètement baisés. Toujours rien sur l'effet protecteur du whisky. il peut venir dans les poumons, le, le Covid, hein, il sera bien accueilli. La route est déjà boudronnée. Ce matin, je me suis rendu de confiance chez mon pharmacien pour me procurer une cartouche de Malboro, parce que mon viraliste ne prend pas la carte vitale. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que ce médicament de première nécessité n'était pas remboursé par la Sécurité Sociale. Qu'est-ce que vous faites du pognon Elle va être bien la campagne de vaccination du docteur Philippe Maurice. Fumer sauf la vie Dès le 11 mai, la gauloise sans filtre sera obligatoire en maternelle afin de prendre de l'avance. J'ai déjà mis mon fils à la Gita et maïs. Ça remplace les, les céréales le matin. Il n'y a pas de petites économies en ce moment. Peut-être qu'il devrait faire fumer les vieux dans les EHPAD. Hein. Un patch, un suppo à la chloroquine. Putain, je vais mieux. Je vais mieux là, je vais mieux. là. Toujours vivant, oh toujours debout. Ça une belle chanson ça.